Je vous retrouve pour le haul de mes achats faits en Californie, donc on va commencer avec les vêtements. On commence avec une écharpe rouge assez simple, hein, demi-saison que j'ai trouvé dans un drugstore. Ensuite j'ai trouvé ce joli haut charlotte aux fraises dans une espèce de magasin de déstockage de vêtements, donc j'ai dû le payer entre 5 et 7 dollars, je ne sais plus. Il me fallait obligatoirement un haut à l'effigie de Los Angeles, of course. Et pareil, toujours pour le même prix, j'ai trouvé ce petit croc top dans la même boutique que je trouve très jolie. Et j'ai aussi trouvé cette jolie veste Mickey et ses amis qui est assez courte. Donc pour moi qui porte souvent bah, soit des croque-tops en mi-saison ou alors des tailles hautes, bah c'est pile poil la bonne taille en fait, ça fait beaucoup plus joli. Et voilà la veste est très chouette, je l'aime beaucoup. Je crois qu'elle m'a coûté environ 15 ou 17 dollars. On passe à la musique, puisque oui j'ai acheté des CD et des vinyles aux états unis J'ai trouvé le CD de la comédie musicale Anastasia, que je n'ai pas eu la chance de voir, mais au moins je peux écouter les musiques. <rire> Regardez comme la photo dedans est trop jolie. J'ai aussi acheté l'album One X de Trigger Grace qui est un groupe de rock, hard rock que j'aime particulièrement et c'est mon album préféré de deux. Le CD est hyper joli, je trouve. Et enfin, j'ai trouvé Pépite sur Hollywood Boulevard dans une boutique de vinyle géante. L'album The Black Parade de My Chemical Romance en vinyle, en édition 10e anniversaire. Donc avec, vous avez un deuxième vinyle avec un album, si j'ai bien compris, composé de chansons qui sont jamais vraiment trop sorties. En tout cas, pas en album ou des fois, c'est des versions démo. C'est pas mal contrasté avec le CD de base puisque normalement, tout est noir et là, tout est dans des tons un peu blancs. Les CD sont de couleur noire simple, mais sur le deuxième, il y a une face vide sur laquelle ils ont gravé un peu les, les initiales du groupe et je trouve cette partie trop belle. Je chérirai cet album toute ma vie. Et on passe à la partie pop culture avec ce que j'ai acheté à Universal Studios, au studio Disney de Burbank et bien sûr dans les parcs Disneyland. A Universal, je me suis contentée d'acheter deux pins, un pins Super Mario World parce que je voulais garder un souvenir de Spark. Et bien sûr, un pins Universal dont j'aime particulièrement les couleurs pour la même raison. J'avais envie de tout acheter à Universal, vraiment, je ne l'ai pas fait par des pour des raisons de budget, je voulais garder mes sous pour Disney. Je crois que je craquerai mon slip si j'y retourne. On enchaîne avec mes achats au studio Disney de Burbank. Là, j'ai craqué sur un très joli t-shirt Peter Pan, dont j'aime bien le côté un peu minimaliste. Je crois qu'ils étaient genre à, en solde à 10 ou 15 dollars. De base, il y en avait un Réponse et Alice dans les mêmes styles, sauf qu'il n'y avait pas ma taille, et du coup, bah, je me suis rapatriée sur le Peter Pan, qui est aussi très chouette finalement. J'ai trouvé en solde ce magnifique débardeur Radiator Springs qui était vraiment pas cher, hein. j'ai dû le payer genre 5 dollars, je sais plus, mais j'étais trop contente d'avoir un truc Cards sans dépenser genre 30 euros au parc. J'ai trouvé ce beau tapis-souris The Walt Disney Company que j'aime beaucoup, qui est assez petit et que je suis en train d'utiliser actuellement. Et également un joli stylo, parce que oui j'aime bien les stylos, en plus c'est un stylo qui fait surligneur rose, incroyable. En solde, à environ 6 dollars, il y avait aussi ce duo de pins coco que je trouve absolument sublime et qui a un effet super sur l'école Claudine. Vraiment, vous en mettez un de chaque côté, je vous jure, je trouve ça trop beau. Et j'ai trouvé aussi un pins à l'effigie de coquin de printemps, donc l'histoire avec le haricot magique et la petite harpe là. C'était pour le 75e anniversaire. Et aussi un pins Walt Disney Productions qui est une édition limitée de la dernière collection euh, Disney, voilà, que j'aime beaucoup. Et j'ai failli oublier de vous montrer mes sublimes chaussons alerte rouge qui m'ont coûté je crois 20$ et que je trouve absolument géniaux. <rire> On passe à tous les achats que j'ai fait à Disneyland Resort ou à Disney California Adventure. Premier achat obligatoire évidemment, un Magic Band nouvelle génération. Donc le Magic Band, vite fait, c'est ce qui vous permet en fait de rentrer sur le parc ou de switcher entre les deux. Au lieu de sortir votre billet papier, vous présentez votre Magic Band. Ça se recharge sur une prise. Dans le parc de Floride, vous pouvez aussi payer avec, ce qui n'est pas encore le cas en Californie. J'étais obligée de repartir avec cette sublime tasse à l'effigie d'Anastasia qui est tellement sous-représentée en termes de goodies. Alors elle est très kitsch mais moi j'adore franchement. J'adore le film Anastasia donc je devais repartir avec et puis écoutez j'espère que cette collection arrivera en France pour que je puisse acheter au moins le pins parce que là il n'y en avait plus. Je me suis trouvé un super porte clé à l'effigie de la Piston Cup du film Cards. Alors il y en avait une vraie, genre une très grosse, mais qui était immensément lourde et pas trop dans mon budget. Du coup, la version porte clé c'est aussi super bien. Je la mets pas sur mes clés parce que j'ai trop peur de l'abîmer, mais elle trône fièrement dans ma bibliothèque. Pareil, j'ai acheté un autre porte clé un peu plus petit, un peu plus discret, l'effigie de la Route 66. Et il y a quelques petits pendentifs Cards au bout. Je suis trop fan, j'adore. Ma petite étoile Pixar qui est tellement mignonne. Cette scène-là, on l'a trouvée sur le stand de la Luna. Il y a en fait des petits stands type fête foraine dans la zone Pixar Pier. Et franchement, c'est un indispensable. Je trouve ça original de représenter des courts-métrages dans le parc aussi, ça change. J'ai aussi craqué sur une petite carte postale Radiator Springs à Cardsland. J'ai oublié de vous la montrer. La fan de thé que je suis ne pouvait pas repartir sans en acheter. Donc j'ai pris du thé Alice au pays des merveilles. C'est un thé noir à la rose qui est ma foi très très bon. C'est du thé en sachet. Donc je vais vous montrer, vous allez voir. Il y avait un gros plastique autour, je tiens à le préciser. Je l'ai juste enlevé et le thé est très très bon. En tout cas, je ne regrette pas cet achat et puis je réutiliserai la boîte pour autre chose. Et bien sûr acheté quelques pins hein, et je me suis retenue de pas en acheter 500. Je commence avec un pins des fiertés, c'est une collection que je trouve très chouette et que je crois pas qu'il y en ait à Disneyland si. J'ai pris celui bisexuel, bah because euh, voilà, <rire> vous avez compris. J'ai ensuite trouvé ces sublimes boucles d'oreilles pirates des Caraïbes à l'effigie du médaillon de Will et fin d'Elisabeth de Will, de Jack. <rire> c'est un peu au trois et vraiment c'était un achat obligatoire quoi. Bref absolument qu'on ait plus de bijoux de ce type pour adultes à Disneyland Paris, clairement. Comme je suis allée sur le parc en 2023 et donc pendant le nouvel an lunaire aussi, c'était obligé que je me prenne un pins qui rappelle à la fois ces deux événements, enfin l'événement et l'année. J'ai donc pris ce pins à l'effigie d'Oswald que j'aimais beaucoup parce qu'il y a le petit truc qui pend en dessous. Ça fera un super souvenir cette collection de peluches était tellement mignonne, je vous jure que j'étais obligée de craquer, même si j'ai beaucoup trop de peluches. <rire> Franchement, elles étaient toutes hyper mignonnes, mais j'ai craqué sur celle de Nana. Parce que cette petite bouille et son petit chapeau, là, elle est trop mignonne. Franchement, j'adore. Camille m'a aussi trouvé cette fabuleuse peluche d'Olumei qui est un ami de Duffy, le petit nounours qui est souvent présent dans les parcs asiatiques. Je sais pas si vous le savez, mais je suis une grosse, grosse fanade de tortue. Vraiment j'aime trop, et du coup j'avais un peu comme goal d'avoir une peluche Olumei parce qu'il est vraiment trop mignon, Alors, je suis trop heureuse, voilà <rire> J'ai craqué sur ce super chapeau avec des oreilles de Mickey, enfin de mini du coup, ça peut être aussi de Mickey après tout, hein. que je trouve hyper représentatif des parcs américains et j'ai beaucoup aimé les couleurs sur celui-là, le côté un petit peu bonbon, voilà est sortie aussi une superbe collection de vêtements zootopie. Et franchement, j'ai eu un gros coup de cœur sur la chemise. Je la trouve incroyable. Alors, c'est du M, donc c'est un poil trop grand pour moi, mais c'est vraiment pas grand-chose. Et puis, ça se voit pas parce que c'est une forme assez loose. Enfin, franchement, j'aime trop. Tu, tu, sais, tu sais pas forcément que c'est Disney si tu sais pas, quoi. Et je la trouve trop jolie. Une fois encore, j'aimerais beaucoup qu'on ait plus de vêtements de ce style pour adultes à Disneyland Paris. Que faites-vous, les gars j'ai craqué sur des espèces de petites pièces aussi qu'on peut faire dans des machines, hein, comme à Disneyland Paris, j'en ai fait une à l'effigie de la princesse Leia de Star Wars, alors je ne sais pas si vous verrez très bien les détails à la caméra. Et la deuxième, c'est à l'effigie de cards, évidemment, Radiator Spring, etc., of course <rire> On termine avec les souvenirs gratuits donc on a reçu plein de badges genre à, au, au Goofy's Kitchen Vraiment la serveuse elle a été trop gentille, elle nous a ramené tous les badges qui existaient sur le parc Donc j'ai évidemment celui de la première visite que j'avais eu quelques jours plus tôt On a eu celui du joyeux anniversaire On a eu celui euh, pour le diplôme, hein, le just graduate <rire> On a aussi eu celui pour les mariages celui-là, je sais pas trop à quoi il sert, s'il faut marquer le nom d'une personne qu'on célèbre ou d'un événement, mais voilà, il est chouette. Et bien sûr, on a eu celui du Goofy's Kitchen, hein, le buffet euh, petit déjeuner avec personnage auquel, dans lequel on est allé. On a piqué les deux de verre en papier du restaurant Lamp Light Lounge, donc moi j'en ai un du Petit Alien de Toy Story, et de là-haut. J'aime beaucoup le style des dessins. Je vous montre aussi les places qu'on a eues chaque jour en venant sur les parcs, donc j'en ai une de Flash McQueen, trop contente. J'en ai trois de Mickey, une de Spider-Man et aussi une de Black Panther que j'avais plu quand j'ai tourné la vidéo mais que j'ai retrouvée depuis. Et bien sûr, impossible de repartir sans le plan du parc. Franchement, la base quoi, comme souvenir. J'ai pas pris le plan de Disney California Adventure, je suis un peu bête mais en même temps je me rappelle pas en avoir vu. J'ai sûrement juste pas regardé, mais en tout cas, j'ai le plan de Disneyland Resort que je chéris de tout mon cœur, avec, voilà, je vous montre un petit peu les différents landes, voilà, je j'aime trop, c'est trop stylé, j'adore, je sais pas pourquoi j'adore. <rire> Peut-être parce que du coup, ça me rappelle des souvenirs et tous les endroits que j'ai vus. Et <rire> eh ben, écoutez, on arrive à la fin de ce haul, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire quel est l'article ou les articles que vous avez préférés, voilà, euh, parmi ceux que j'ai achetés, quels sont vos petits coups de cœur à vous je vous dis à très bientôt et on se retrouve sur la chaîne pour de prochaines vidéos. Gros bisous, ciao